Au Delphes, au Delphes, on demande des activités. Des activités, par exemple, on peut parler de cinéma. Le cinéma, le chant, le chant, la danse. Pourquoi pas Cinéma. Le projet d'enseignement du français existe à Sapa depuis 2013 dans le cadre d'une coopération décentralisée entre la province de la Hocaï au Vietnam et la région Nouvelle Aquitaine. La coopération décentralisée, c'est un modèle de coopération qui permet à des collectivités territoriales de travailler directement avec des entités qui sont de même échelle. Donc, Par exemple, une ville peut coopérer avec une ville, une région avec une région à euh, un hôpital, avec un hôpital, etc. Pourquoi ce projet Nous sommes sur une province très touristique et euh, la clientèle touristique francophone est, euh, fait partie, je crois, à peu près de 35 à 40% de la clientèle touristique internationale. Donc la province s'est rendue compte qu'ils avaient un manque au niveau des services francophones et ont donc décidé d'ouvrir un centre euh, linguistique d'apprentissage du français. L'objectif de l'apprentissage du français à Sapa, euh, c'est avant tout pouvoir communiquer avec les touristes dans leur domaine professionnel, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration. Euh, les personnes sont guides aussi, guides touristiques. Donc on est vraiment dans du français euh, euh, sur objectif spécifique de tourisme. Euh, maintenant, on va, euh, on va visiter un, un village, euh, le village de Senchai, où, où, sont, où habitent des, des monts noirs aussi. Ouais. Et, mais ici c'est un peu juste à côté de 4 4 euh, le village de 4x4 mais ici c'est plus euh, c'est un village plus authentique parce que ici il y a moins de touristes et après on va euh, visiter les, les, les maisons, les maisons locales. Il y a énormément de touristes francophones qui viennent à Sapa parce qu'ils sont intéressés par des par des activités de, de trekking en montagne. Mais aussi de découvrir des, euh, des personnes appartenant aux minorités ethniques qui ont vraiment une culture et une langue riche et, euh, et très diverse. Nous avons euh, au moins quatre ethnies euh, présentes euh, à Sapa. Oh. Ah. Oh. Ah. Euh, là, c'est un lancône avec des, des, des herbes. Euh, c'est un. Um, des herbes de Sapa. Et là, l'activité des guides, c'est vraiment euh, informer sur la faune, la flore, euh, informer sur, sur l'agriculture, sur ce qui est cultivé à Sapa. Ainsi, des jeunes Vietnamiens peuvent se former au français et utiliser la, la, cette langue pour améliorer la qualité des services qui sont donnés à Sapa et en même temps pour améliorer leur revenu personnel puisque en étant guide francophone par exemple les salaires sont plus importants ou bien parce que quand on est francophone on a également quelque chose en plus sur son CV qui permet de trouver plus facilement un travail dans un hôtel ou dans un restaurant. D'abord c'est le riz et, et euh, euh, le maïs ici vous voyez c'est l'andigro c'est pour <rire> faire euh, euh, la teinture. Fine, yeah. quelle langue tu parles toi? Euh, je parle jarou vietnamien, anglais et un petit peu français. Je parle vietnamien, euh, anglais, un euh, euh, petit peu français et sans Sansu? Ça oui. c'est ça c'est ta langue de ton, de ton Moi, village. Yeah, village. Sapa est aussi une ville très riche au niveau euh, linguistique euh, oui. et cela se ressent aussi euh, sur nos étudiants qui viennent euh, de différentes ethnies qui parlent euh, plusieurs langues, qui parlent le vietnamien, le mong, le zao, pour certains ils parlent anglais et ils viennent ici apprendre le français et dans nos cours ce qui est très intéressant c'est d'utiliser cette richesse linguistique et culturelle et de faire des ponts entre les langues et le français est un peu cette, est cet outil qui permet de, de faire le lien entre les langues et aussi de faire prendre conscience aux personnes qu'ils ont une réelle richesse linguistique et culturelle et qu'ils doivent la mettre en valeur dans leur vie au quotidien et dans leur approche avec les touristes aussi au niveau professionnel.